Si en suivant le trait d'un dessinateur de BD, on redécouvrait notre ville. Pour en parler, je vous emmène dans l'atelier de Gerlock, auteur dessinateur de BD à Avignon. Bonjour, ben moi c'est Gerlock. Euh, je suis blond aux yeux bleus, 1m80, euh, mon pseudo sur mythique c'est Coco Gerloc. <rire> non, plus sérieusement je suis Gerloc, auteur de bande dessinée. Euh, J'ai sorti une bande dessinée sur le Festival d'Avignon et je vais vous en parler. Alors l'histoire de mon festival, c'est en fait ça reprend une édition du festival de théâtre d'Avignon. C'est un peu comme si j'avais fait un crâne de voyage, bande dessinée, c'est entre les deux, sur le festival d'Avignon. Donc en fait ça commence avant que le festival ne commence, c'est-à-dire quand les techniciens commencent à arriver, les comédiens également. Et puis euh, ensuite il y a le, le festival qui est officiellement lancé, et donc là il commence à y avoir une espèce d'euphorie dans la ville. Et pendant trois semaines en fait on, on voit ce qui se passe dans les rues, essentiellement dans les rues. Enfin, ça parle, en fait ça ne parle pas de théâtre, ça parle de, de ce qui se passe dans la rue pendant le festival. En fait donc comme je disais il y a cette euphorie pendant une semaine, deux semaines, et puis au bout de la deuxième semaine ça commence à être plus de l'agacement, de l'énervement, les gens commencent à être un peu plus sanguins, etc. etc. Et pour finir, après, il y a une petite pointe de nostalgie quand le festival se termine et on a tous envie que, bah, que ça recommence l'année prochaine. Ça, ça raconte un peu ça, voilà. Et c'est ma première BD, oui. En fait, euh, j'ai toujours aimé dessiner et j'aime aussi raconter des histoires quand même. Et, mais surtout, c'est surtout le dessin qui m'intéresse. Euh, en fait, à côté, je suis aussi illustrateur et. Euh, et je m'étais dit, euh, bon c'est un, un fonctionnement un peu bizarre, mais je m'étais dit, euh, avant 30 ans, euh, je ferai une bande dessinée. Et du coup, il fallait vraiment que je me dépêche. <rire> et, et quand je suis arrivé à Avignon, en fait, il y a quelques années, je me suis dit, il bah, y a un truc à faire avec le festival. Il y a vraiment des histoires qui se créent dans le festival euh, sans que j'ai vraiment besoin de les créer. juste aller les chercher, en fait. Du coup, je me suis dit, bah, ça va être peut-être un peu plus facile pour, pour faire une bande dessinée. Euh, J'ai toujours, toujours plus ou moins incarné sur moi, un carnet de croquis, euh, dans lequel je dessine ce qui se passe dans ma vie. Euh, j'en ai, ai maintenant une vingtaine depuis que j'en fais. Quoi. Et euh, quand je suis arrivé à Avignon, euh, c'était en juin, donc un mois plus tard euh, le festival commençait, et même deux semaines après que je suis arrivé il y avait déjà les, les techniciens qui arrivaient, et franchement quand on regarde bien on les voit arriver. Quoi. Et donc je commençais à dessiner ça dans mon carnet, en disant, tiens, voilà l'arrivée des comédiens, voilà l'arrivée des techniciens. Hein. Du coup, j'ai je, je fait les queues des théâtres sans aller voir un spectacle spectacles, toujours pour en fait, écouter un maximum de ce que disaient les gens. Je me suis baladé dans la rue et tout ce, que, tout ce qui s'y passait, tout ce que les gens pouvaient dire, ben, je, quand c'était un minimum drôle ou cocasse ou parfois même poétique, ben, je le retranscrivais sur mon carnet. Et après, euh, j'ai fait ça trois ans de suite et j'ai fait un mix de tout ça. En faire cette bande dessinée du coup des fois j'ai vraiment remis tout en page et ça fait des vraies planches de bande dessinée et des fois c'est vraiment juste une illustration à l'aquarelle euh, euh, comme dans un carnet de voyage quoi alors ça m'a pris euh, trois ans mais en réalité ça aurait pu me prendre qu'une seule année euh, parce que bah, comme c'est un nouveau médium pour moi j'ai dû euh, me chercher parce qu'en fait quand quand on est illustrateur on doit répondre à des codes et du coup, on doit vachement formater son trait et son dessin. Et du coup, là, pour le coup, il fallait pas du tout faire ça. Il fallait faire quelque chose de plus sensible. Et euh, j'ai dû travailler là-dessus. Il y a des planches que j'ai fait sans mentir, vraiment une bonne trentaine de fois, avec des traits très légèrement différents, mais c'était hyper important pour moi. Et du coup, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc, euh, quand on passe du métier d'illustrateur à celui d'auteur de BD, c'est que quand on est illustrateur, on répond à des, à des commandes que du coup on doit répondre à des tendances, à, à des styles actuels. À, enfin aujourd'hui, ce, ce, ce qui marche bien, ce qui se fait beaucoup, c'est les choses vectorielles, c'est-à-dire faites fait sur, sur, sur Illustrator et hyper épurées. Alors que moi, mon dessin, en réalité, il n'est pas comme ça et ça a été ça qui a été difficile, c'est de, de devoir dessiner autrement en fait. Créer une histoire c'est pas... pas évident et c'est pour ça aussi que bon, euh, parler du Festival d'Avignon c'était plus facile pour moi parce qu'en fait l'histoire, enfin, du moins comme j'en parle, elle est dans la rue en fait, c'est pas vraiment moi qui l'écris, moi je fais que retranscrire ce que je vois, je sublime on va dire, mais j'invente pas une histoire de A à Z, en fait elle est déjà là, il y a juste à aller choper le, le truc qui fait que, ah oui avec ça on peut faire une histoire, avec ça on peut raconter un truc quoi. Alors, sur les trois années, euh, un, on peut croire qu'il euh, qu va y avoir des choses différentes, mais en réalité, non. En fait, un festival d'Avignon, c'est toujours plus ou moins la même chose. En Il fait. euh, y a toujours les mêmes temps forts, euh, les mêmes temps calmes, euh, les mêmes ambiances au même moment, comme je disais tout à l'heure. Euh, le forêt au début, la nostalgie à la fin, l'énervement, etc. Du coup, euh, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, au bout de trois ans, euh, je me suis rendu compte que ça apportait pas grand-chose de plus. Euh, d'une année, année sur l'autre que du coup c'était bon là j'avais fait le tour et que fallait que ça sorte euh, maintenant cette BD et avec un mix des de trois trois éditions en fait ne pouvons en faire qu'une seule parce que dans une seule édition on peut vraiment rencontrer tout ce qu'il y a dans dans la BD quoi en oui. fait tout ce que j'ai vécu en trois ans on peut le, on peut le vivre en un an quoi oui. enfin, en un, en une édition oui. et du coup au cours de ces trois ans mon trait s'est affiné et s'est affirmé et donc ça a aussi servi à ça alors quand tu reçois ta bande dessinée au début, t'es es content, même si c'est un peu bizarre parce qu'en fait euh, c'est un camion polonais qui vient te la livrer et tu te dis Tiens c'est bizarre, euh, qu'est-ce qui... pourquoi ça vient de Pologne bon, voilà. Et en fait c'est des stratégies commerciales voilà, pour dépenser moins d'argent, bon, enfin bref, je, je ne pas forcément tout ça mais bon bref, c'est ce que ça m'a fait quand même. Enfin, voilà. Donc tu es quand même content parce que bah, tu as un objet quoi en fait. Euh, c'est comme la première fois où tu fais une affiche, tu es hyper content. Euh, bah là tu as une BD, donc c'est comme si tu avais fait euh, 70 affiches en fait. Euh, et puis tu la couve quoi qui est... Euh, ça fait vraiment un objet quoi. Tu l'as entre les mains, tu peux le manipuler, c'est super c'est super sympa. Tu as l'odeur aussi du papier et tout. Tu, tu, puis tu te dis, oh, mes parents ils vont la lire quoi. c'est trop content, quoi. Et après tu l'ouvres et tout, puis bah, tu peux pas t'empêcher de voir euh, ce qui ne va pas, quoi. <rire> parce que c'est toi qui l'as fait et, et que ça ne rendra jamais pareil et que ça rendra jamais pareil dans une bande dessinée que dans ton carnet de croquis. Et tu es toujours un peu déçu par rapport à ça. Mais j'en ai parlé avec plein de gens, euh, plein d'auteurs qui m'ont dit, de toute façon tu ne seras jamais 100% satisfait de, de ta bande dessinée parce que forcément l'impression, ça rend jamais la même chose qu'un original, quoi. Mais je suis quand même très content. <rire> Concernant l'impression en Pologne, en fait, euh, en tant qu'auteur, t'as pas grand chose à dire, c'est ton éditeur qui gère cette partie-là, et en fait, euh, c'est un peu la surprise, quoi, tu, tu le sais pas au départ, quoi, et, et c'est comme ça, enfin, il faut que tu l'acceptes, sinon elle sortira pas, ta bande dessinée, quoi. Du moins, pas avec cette maison d'édition. Alors, quand t'es auteur de BD, ben oui, forcément, t'as un, un investissement euh, de temps, mais t'as aucun investissement financier, en fait, parce que, ben, ça, c'est le rôle de l'éditeur, en fait, l'éditeur, lui, il est là pour... Euh, parier sur ton projet donc c'est lui qui va normalement mettre l'argent sur la table pour imprimer le bouquin et ensuite espérer qu'il se vende et récolter de l'argent dessus et toi en tant qu'auteur tu vas toucher 8% sur le prix de vente d'un album en fait ce qui est au final est quand même très peu bah, je suis très content parce qu'elle a eu un petit succès quand même enfin, au bout de 6 mois les stocks ont été épuisés du coup bah, moi j'ai envie d'en refaire Déjà de rééditer mon festival, enfin cette bande dessinée, et surtout de faire d'autres bandes dessinées. Quoi. Et c'est en cours. Aujourd'hui, j'ai vachement envie de faire de la bande dessinée d'humour. Là, je suis sur un, suis sur un projet euh, avec un scénariste qui s'appelle Gaël Roux, qui habite à Vignon également. Euh, c'est un projet qui s'appelle le Rien ne sert de courir, avec un point d'interrogation. Et en fait, ça traite euh, c'est un comic strip, donc il y a une chute à chaque planche. C'est de l'humour noir, très très noir, et euh, ça traite de la dépression, qui est un, un mal qui, qui touche pas mal de gens quand on, quand on regarde bien. Mais euh, là, c'est vraiment euh, avec un ton très humoristique, comme je disais. Et euh, donc, c'est un mec qui, est, qui fait une dépression, qui est symbolisé par un nuage. Et pour s'en débarrasser, bah, il va se mettre à courir, à faire du sport, en fait. Et ils vont entrer en dialogue tous les deux. Et... Jusqu'à ce qu'il trouve son bonheur et qu'il puisse vivre avec à la fois sa dépression et son bonheur et faire avec, quoi, en fait, comme tout le monde. Euh, bah, ce qui a été difficile, ça a été pour moi de trouver un style, comme je disais tout à l'heure. Euh, après, euh, euh, trouver un éditeur, finalement, ça n'a pas été si difficile que ça. Après, j'ai fait aussi un truc qui est... Enfin, par rapport à ça, c'est... Euh, j'ai suivi un conseil de Johannes Far. enfin je l'ai entendu dire ça une fois à la radio, il disait que 0% ça n'existait pas, enfin que qu le noir et le blanc en gros ça n'existe pas, qu'il y avait toujours du gris, quoi. et qu'en fait si tu envoyais ton projet à 100 maisons d'édition, tu allais forcément avoir 1% de bonnes réponses. Donc c'est ce que j'ai fait, et bah, ça s'est arrivé vrai, et ça c'est quand même un truc que je retiens que je trouve assez, assez intéressant. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, euh, et je pensais pas aimer ça, c'est les séances de dédicaces, euh, où en fait, on rencontre des gens, et euh, en fait, euh, la dédicace, c'est presque juste un prétexte pour parler avec quelqu'un, en fait. Enfin, T'as as vraiment l'impression que la personne qui vient se faire dédicacer son bouquin, c'est juste parce qu'il veut te parler, en fait. Et ça, c'est super euh, agréable, parce que même toi, tu découvres des gens... Euh... Et c'est un truc que... Enfin, quand tu dessines, tu es souvent seul en fait. Et du coup, quand tu arrives à, à faire des journées où tu rencontres 50 personnes, euh, là, ça fait un autre quotidien et c'est assez intéressant. Ça, c'était assez plaisant. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans, dans cette aventure. Je pense pas que le trait va évoluer avec ça. Je pense plutôt qu'il va évoluer, il va évoluer parce, que, euh, parce que je prends confiance en, en mon trait dans ce domaine-là, en fait, tout simplement. Parce que j'y passe plus de temps qu'avant aussi. quoi Ouais, ouais, ça m'a ouais, fait vraiment... Euh, ça m'a... Ça m'a oui, fait... On va dire que mon projet professionnel n'est plus le même. Enfin, chercher à évoluer, je chercher à évoluer professionnellement, c'est vrai que la bande dessinée, euh, ça peut être une voie. Je pense que quand on pense que c'est ce qu'il nous faut, il faut le faire, quoi. Enfin, et que forcément, enfin, pour moi, si on y croit vraiment, et qu'au fond de nous c'est hyper hyper ancré euh, et, enfin, je pense qu'on devrait y arriver normalement quoi enfin du moins si on n'arrive pas au but on va, va s'en approcher quoi et du moins on va avancer quoi donc il faut se lancer mon espère luette euh, dans le monde de la bande dessinée alors comme ça pour point c'est un peu difficile à dire mais euh, ce qui me vient en tête c'est peut-être parce que j'y ai, ai pensé aujourd'hui déjà c'est euh, Fabien Toulmet enfin j'ai pensé à lui aujourd'hui, enfin bref, euh, c'est un auteur de bande dessinée qui habite Aix-en-Provence, euh, qui est pas du tout auteur de bande dessinée à la base, il est euh, ingénieur, il me semble, et en fait euh, il se trouve que dans sa vie bah, il y a eu une espèce d'aventure, enfin il a eu une, une fille trisomique, et c'est quelqu'un quelqu qui a toujours aimé dessiner et qui avait envie de faire ça quelque part, et il a... Et il a profiter de, enfin profiter je sais pas si c'est le mot, mais du moins le fait qu'il lui arrive cette chose, dans la... enfin qu'il lui arrive le fait que cet enfant arrive dans sa vie en fait, il a eu envie d'écrire de... une bande dessinée, et ça a été un succès fou et depuis il est devenu auteur de bande dessinée, et bah, ça je trouve ça pas mal et je me re... enfin euh... moi je me retrouve là dedans dans le sens où je suis pas auteur de, auteur de, bande, dessinée. Je suis pas auteur de bande dessinée à la base et même si j'ai un métier qui s'en rapproche plus que lui, bah, je me dis que tout est possible quand même. Enfin, que tout est possible, qu'on peut arriver à faire de la bande dessinée, même si on n'a pas fait d'études pour ça et, et qu'on n'est pas dedans à la base. Quoi. Sinon, j'ai deux esperluettes aussi à Avignon. Euh, la première, euh, ça serait le fanzine Maudit Tintin, qui est un fanzine euh, avignonné dans lequel il y a un peu de tout et n'importe quoi. mais C'est enfin, un joyeux bordel, mais ça vaut, ça vaut vraiment le coup de le découvrir. Donc, il y a de la BD, de, des nouvelles, des articles sur, sur, sur, de, sur des groupes de musique, etc. Euh, voilà, donc à découvrir. Et puis, l'autre chose, c'est l'association Arts Up, qui est dirigée par Delphine Bardet, qui développe et promeut les arts visuels. Euh, en fait, elle place des artistes dans des, dans des ateliers qui ont lieu dans des maisons de retraite, dans des écoles, dans des hostos, où elle fait des expositions. Et elle aide du coup les artistes à vivre de leur art d'une euh, manière un peu commerciale, mais, mais il faut bien qu'ils vivent un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est une manière de, euh, de faire qu que les artistes gagnent de l'argent tout en pratiquant leur art. Quoi. Voilà. Luette. Bah, merci à vous, euh, Esperluette, et à une prochaine. Merci à toi, Gerloc, d'avoir partagé avec nous ton expérience de créateur de BD. Puisque c'est l'heure des remerciements, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet, car un épisode, ça ne peut se réaliser seul. Merci notamment à Jean-Philippe Drecourt et à Gerloc qui ont eu la gentillesse de faire notre identité sonore et visuelle. Merci également à Julie pour tes idées et tous tes conseils. À une prochaine, on l'espère, luette, évidemment